Hey bonjour à tous est les amis, c'est Aujourd'hui on s'en trouve. Ouais. Aujourd'hui on s'en trouve sur Sunkey the Game. C'est genre juste comme ça, c'est normal. Oh. <rire> Je passe la souris, play, il devient Oh no! Oh no! <rire> <'est l> <rire> ah, ah oui oui, la souris, c'est vrai. Bonjour. Euh, Luna et Jude présente Sunkey the, the Game. Bonjour tout le monde! On va jouer vraiment à Sunkey cette fois. Lava Fun! Non, on va jouer à la manette. Oh, <rire> N'importe quoi. Chier. <rire> Comment il est parti <rire> Il est parti, non Ah, ah ouais, d'accord. Ok. <rire> Ok d'accord, Sunky le fantôme, allez le... Mais merde, je vais le faire pour les deux. Ok donc... Voilà, tête d'Egman. Ah oh, la tête d'Egman. Sunky died, as Non, il s'y tient Le le green, on... Wesh Ça c'était une tour. <rire> Ça pas en couille, ça y est. Allez. À quatre. Qui a réussi? Je suppose. <rire> Level moi. Ah, c'est la musique de Bonjour. Mmh. Ding. Oh, oh, le petit le... C'est la partie 1. Tout, tout, tout, tout, ça vous ferait un deck 5 qui arrive. <rire> N'importe quoi. Oh là, pourquoi c'est fou? bien l'image. Euh, retourne, Retourne-toi. Je peux pas sauter, j'essaie d'appuyer dans les touches, mais je peux pas. Là on dirait pas, on euh, est tous je Par contre, tout ça Ok, vous avez raison, désolé. Mais... Maintenant on nage. En fait, il y a un truc qui s'est cassé, on nage. Maintenant. Ok. Très bien, mais on n'est pas mort, vous inquiétez pas. J'ai cru qu'on qu allait mourir, je me suis dit non ah, moi je pars par là en plus. <rire> ok, donc on va par là, on va voir ce que c'est. Ouais, je pense que c'était fou, mais c'est fou. C'est fou. Ah, voilà. Par contre, euh, la lumière, elle est haute. Je... Oups euh, C'était pas par là, c'était... <rire> ah ah, Sonic, c'est nager qu'on à Sonic. C'est le jeu de Sonic. Sonki in the game. Ouais, là où vous voyez. Là. Ok. J'aime bien la musique de Banjo Kazooie, mais. Le son est un peu fort de l'ordinateur. Vous ne trouvez pas Je moi, je vais le baisser parce qu'il est un peu fort, je trouve. Ah, ça doit. Merde. Pardon. Hop, je remets le jeu. <rire> Ouais j'ouvrirai un peu la page de Game pam. Si la vidéo est trop courte, euh, Je pense que oui. <rire> euh, on fera la partie 2, j'installerai et puis. Bon oh, là c'est la mort. Comment hein. oh, il nage sa mère oh, Sérieux là en passe Non. C'était bien la mort en fait. Tout à on est passé de l'autre côté là, C'est pas le bon chemin. <rire> Il y a un mur. Non non c'est plus trouble, c'est juste que euh, la caméra. Ouais, faut tout ce que j'attends qu'il euh, qu soit installé, quoi. Là c'est un peu mieux pour moi, parce qu'il était un peu fort le jeu, je vous avoue. C'était pas très agréable pour moi. Bon, vous en entendez plus ma voix que le son du jeu, c'est vrai, mais. Pour moi, c'était pas possible. Moi je continue tout. Aïe! Hein. Uh, win a life. Tu gagnes une vie. Live. C'est une, une blague. Oui. Bah voilà, on a réussi, les amis. C'est fini. et dans la. Euh, la, la, la la continue. Ah, la partie 2. Bon, bah, je suis une ellipse et on fait la partie 2. Voilà, j'ai Attention, ce jeu a des, des, des, des, trucs, des trucs qui bougent rapidement et euh, des couleurs euh, très fortes. Donc, si vous êtes épileptique, ne regardez pas, euh, ne jouez pas à ce jeu. Et ça, du coup, ça vaut. Ne regardez pas cette vidéo. Je crois que j'ai éteint la le... Ah, lumière. fallait pas. Voilà. Et du coup, ne regardez pas la vidéo. Euh, de... Ah ouais! regardez pas la vidéo à 6 minutes 50. Entre un passeport. Ok. Ok. Ok. Wang, tu mens. Attends, quoi. Je mets un nom euh, comme ça aléatoire. Wong. Comme ça Il a mis une lettre. Je marque quoi Hein Ouais, je comprends pas. Je comprends, je comprends pas ce qu'il veut marquer. Attendez, je re. Attendez. Je remets la. Je, hop, je comprends pas ce qu'il veut marquer. Let, letter. Ah, il veut peut-être que je marque Sunkey. Mm -hmm. Sunkey. Non. Ok, je suis une ça parce que là, je comprends. Déjà, j'ai trouvé le, le code. C'est 5. Voilà. S-U-N-K. Fallait chercher ça. Qu'est-ce que c'est que ça ah, ça rigole, moi, là. Ok, donc on a du feu. Est-ce que ça quand même le son qui comme il est mort? Il s'est facturé. Ah, wesh, euh... il peut sauter ou pas? Non, ne peut pas. Ok, c'est bon. <rire> Je suis bloqué. Okay. Oh le temps qu'il met pour, pour marcher. <rire> le bruit de la, la Mario. T'es sérieux là Je, je, je, je, je, je n'importe quoi. C'est pas vrai Ah, faut y aller dès qu'il disparaît, quoi. Au moment qu'il disparaît, <rires> Ça, ça, ça toujours rien. Je suis au bord, j'ai rien branlé. Allez, on va faire le truc à la Mario. Voilà, c'est bien. Les... Mais à chaque fois, je vais trop loin. Ça me saoule. Non, non. Mais... Putain mais il est, trop... il est là, oh, il est là en son queue. Ok c'est bien Il pas nier, je vous Ah ouais. euh, Maintenant on peut mourir dans son Ah, il faut juste rester là, ok. Parce qu'on n'a pas le temps de se retourner. Mais je suis bougé plus ses jambes. Okay, ah, okay. ah ok, on a rejoint niveau. Ah ok, l'enculé a tout eu. Non. Oui, il a pas de je... maintenant ça veut m'écraser. Je me lance. Ah oh ouais Pardon. Mais il est là le bloc. On essaie grâce à une crête Ah, le premier au plus c'était le dessoufflement, le truc rouge. Ah, il fallait pas trop une venir trop lent. Voilà, j'ai réussi. Le premier passage tu suis. Bon, ça c'est normal, ok. Je suis pas prêt là, mais J'ai peur qu'on me prenne. Ah hein. enfin, ça va, ils sont lents. Et en fait fallait sauter sur le bord comme ça. En fait j'avais pas la touche pour sauter. J'espère que dans le jeu de base. Enfin je veux dire dans le premier. Non, je pense pas. Ça. Erreur Les accents de confort. Y. Mais what the fuck ah, j'ai explosé Oh non faut que je repasse ça je... Putain j'ai explosé, j'ai mis ce bordel bon, je vous montre Si je veux pas mourir Voilà c'est tout con, c'était comme ça qu'il fallait passer Attends j'ai le truc Ça fait pas mal ce machin. J'ai peur. Ouais. Au moins je te ça. Mais... Ok donc je suis de retour ici. Un clé y a mon Moi j'ai pas besoin de garder. Attends. Ah failli. Très bien. Dis-moi KO ok on a une zone du chaos, n'importe quoi 1 2 3 4 5 6 7 ah il a bien fait hey le jeu il avait prévenu super sunkey faut que c'est un boton roboton oh, ah super. Vas-y Partie 3. <rire> bah la partie 3, <rire> la tête qu'ils ont. La partie 3, on va la faire euh, la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regarder cette vidéo de ce que vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oula les mains ils ont claqué. Et <rire> ciao les amis. je les four d'écran.